Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la série de Unity à Godot. Alors ici ce qu'on va faire dans, dans cet épisode c'est s'occuper du décor et notamment on va utiliser euh, les time maps. Alors on a pu voir dans la vidéo précédente qu'on avait créé euh, du sol et une petite plateforme avec un sprite mais c'est pas l'idéal. Je les ai d'ailleurs supprimés donc j'ai ici mon autre prototype avec mon player à l'intérieur évidemment là si je lance la scène il chute il n'y a pas de collider ça fonctionne pas donc ce qu'on va faire c'est utiliser les maps et euh, bah, encore une fois avec un œil un petit peu euh, critique vis-à-vis -vis de unity alors euh, bah, vous allez voir que c'est assez similaire et bah, je dois dire que je trouve je referai une petite synthèse en fin de vidéo mais je trouve qu'il y a des petits avantages encore une fois ce sera à vous de vous faire votre propre idée donc, ce que je vais faire, je vais créer ici un nouveau nœud. Donc, plutôt que d'aller le chercher, je vais prendre ici dans les récents, un nœud 2D. Et ce nœud, je vais l'appeler euh, TileMaps au pluriel. Et pas tilepass, ce sera tile Maps. Je vais y arriver. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va y ajouter un nœud enfant. Et ce nœud enfant va être un nœud, tout simplement, TileMap. Vous avez ici un objet TileMap. Et maintenant, on va pouvoir observer que je vois bien ici la partie outils. Alors qui est assez similaire à celle d'Unity, on y reviendra. J'ai ici toute la partie tiles, wow, très simple à comprendre ici avec des petites icônes. Mais euh, ici on peut voir comme on dit donner une ressource tileset à ce maps pour pouvoir euh, utiliser les tuiles. Alors évidemment ici il faudra créer ce qu'on appelle un tileset pour l'affecter au tilemap. Le tileset va en fait contenir tous les tiles et euh, bah, un petit peu les, les définitions qu'on va y apporter. Donc pour ça, au niveau des propriétés dans l'inspecteur, on a le tileset. On peut voir que c'est vide et on va faire un nouveau tileset. Alors maintenant, on peut voir que j'ai ici le tileset qui est là. Donc si je clique dessus, on observe l'outil qui s'ouvre. Alors maintenant, dans cet outil, on va aller importer nos tiles. Et évidemment, ici, je ne vais pas en prendre beaucoup, mais euh, en dehors de la vidéo, je ferai un level un peu plus long, un peu plus élaboré. Ici, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, c'est du temps pour passer à la construction du niveau. Bah, vous savez, utiliser les tiles avec Unity, c'est la même chose ici. Donc, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Vous pouvez voir ici que j'ai un petit plus, et ça me permet en fait d'aller chercher euh, les tiles que je veux apporter dans mon outil. J'ai aussi la possibilité d'aller dans mes sprites, dans mon arborescence, et ici vous pouvez voir qu'on avait pris Kenny Platformer Redux. On va aller dans le ground et ici on a dirt on a les sols, voilà les tailles de 10. Donc je pourrais prendre les tailles et les glisser une par une dedans. Alors je peux ensuite la supprimer en, en cliquant ici sur la petite poubelle. Ça me dit bien attention, voulez-vous supprimer cette tuile, cette oui. Alors moi j'aime mieux passer par le petit plus parce que euh, ici je trouve que les icônes sont petits on peut pas les agrandir ou alors je suis passé à côté mais j'ai pas trouvé comment on pouvait faire je voyais qu'ici on peut séparer vous voyez j'ai la possibilité de les trier ici mais j'ai soit une liste ou ah si je peux les faire comme ça vous voyez que je l'avais pas vu bon après ça peut être sympa vous voyez vous pouvez faire comme ça et je viens de le découvrir mais euh, moi je vais préférer passer par le petit plus ce qui me permettra d'aller dans mon arborescence et ici d'aller dans Kenny Platformer Redux dans euh, les ground et ici dirt, voilà et j'ai toutes mes tailles à l'écran et je vais pouvoir les sélectionner en fait celles que je veux utiliser alors dans l'absolu vous prendrez certainement toutes mais moi ici je vais faire quelque chose de très simple donc du coup je vais en prendre que quelques unes pour vous montrer comment ça marche donc on va prendre celle-ci qui va être notre sol la dirt milieu, je vais pas prendre les coins c'est pas nécessaire ici, je vais prendre celle-ci euh, pour en fait euh, cacher en dessous euh, et je vais prendre ces deux là pour faire un genre de petite plateforme donc une fois que ça c'est fait bah je vais tout simplement maintenant faire ouvrir et toutes mes tailles sont ici alors vous pouvez voir que je peux agrandir un petit peu l'outil j'ai ici toutes mes tailles alors j'en ai pas beaucoup et c'est vraiment le but ici c'est pour vous montrer comment ça marche donc ensuite euh, vous pouvez observer que vous avez quand vous sélectionnez votre taille elle apparaît ici alors euh, vous pouvez zoomer et dézoomer avec le petit moins et le petit plus. Et si vous appuyez sur 1, vous arrivez à la taille originale. Vous pouvez aussi faire la même chose en enfonçant CTRL de votre clavier. Et en faisant aller la molette de l'autre souris. Donc ça, ça peut être sympa de le savoir aussi. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire sur chaque tile, c'est délimiter, en fait, dire euh, quelle partie, quelle région on veut utiliser. Et euh, bah, on va voir euh, que ça, je trouve ça assez long. Mais il euh, y a aussi un avantage. Donc je vais d'abord faire une nouvelle simple tuile je sélectionne ici ou pas l'objet gris Ce sera beaucoup plus simple je sélectionne et je sélectionne en fait la partie que je veux qui soit affichée ici ça va être la globalité donc on peut voir que je suis dans région maintenant j'ai la possibilité aussi de régler la collision sur chaque tile et ça c'est un avantage par rapport à Unity parce qu'un tile map vous lui mettez un tile maps collider soit il sera en e-trigger soit il sera en collision mais ça s'applique à tout tile maps ici vous cliquez sur collision vous choisissez, alors ici vous avez la grille, ici vous avez circonscrire le polygone dans la région, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas sortir ici de la région qu'on a sélectionnée, supprimer, et ici je vais faire un clic là pour tout simplement maintenant adapter mon collider, et voilà c'est fait. Donc je passe à la suivante, elle est un peu différente, nouvelle tuile simple, la région, je mets la collision, je prends un box, alors je vais prendre un box, je ne vais pas m'embêter, et ici je vais venir modifier ça, vous voyez, comme ça. De manière à avoir à peu près la collision correcte. Quoi. Je ne vais pas m'embêter de trop. Donc ici, nouvelle tuile simple. Région tout, collision, le carré, je prends tout. Et elle, je la remonte ici. Et la dernière, c'est pour ça que j'en ai pris peu. Nouvelle tuile simple. Hop, tout, collision. Et ici, je prends tout. Alors après, vous pouvez aussi ajouter de l'occlusion et de la navigation. On verra ça plus tard. On ne va pas compliquer les choses. Donc maintenant, si je clique au niveau du tilemap, on peut voir que j'ai bien mes quatre tiles qui sont là et je vais pouvoir maintenant les peindre. Alors imaginons que je veux peindre le sol, Là un petit problème, mes tiles ici comme vous pouvez le voir sont trop grandes. Alors déjà si on prend une tiles on peut voir qu'en faisant un double clic on peut voir qu'elles sont à 128 par 128 en RGB8. Donc en fait mon tilemap je vais devoir adapter sa grille parce que vous pouvez observer que j'ai ici le rectangle où va être dessinée la tiles qui n'est pas du tout bon. Euh, ma tiles déborde, en fait elle est trop grande. Et euh, bah, vous allez me dire, oui, je peux faire comme ça. Ouais, bon, mais il y a deux trucs qui ne me vont pas. Parce que regardez, si je fais ça, c'est bien, je dois décaler à chaque fois. Mais si je reste enfoncé et que je tire, bah voilà, c'est moche. Donc, ça, c'est pour peindre, vous cliquez. D'ailleurs, on a cliqué ici sur l'outil peindre. Si on veut effacer, on fait un clic droit et on efface le texte. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Moi, ce que je voudrais maintenant, bah, c'est déjà modifier la taille de la grille. La taille de la grille, en fait, je vais prendre ici au niveau du time-map, cell. Et vous pouvez voir qu'elle est en 64 par 64. Moi, il est en 128 par 128. Donc, je vais venir l'adapter. Si maintenant, je reprends ma taille, on peut voir que la grille s'est adaptée. Et maintenant, ça fonctionne. Si je veux dessiner, vous voyez, là, ça fonctionne. Mais c'est encore beaucoup trop grand, moi, je trouve, par rapport à mon personnage. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le nœud parent, le time ce qui est un nœud. On va aller au niveau de son transform. Et on va lui dire ici que le scale doit être la moitié. On peut voir qu'on est sur 1, on va mettre 0,5 par 0,5. Et là, vous allez voir que ma grille, elle s'est maintenant euh, réduite de moitié. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour dessiner nos tiles. Donc maintenant, on peut dessiner nos tiles. Donc je vais faire une ligne ici. Pardon, je vais, je vais cliquer en dessous, Voilà. Alors, je vais même l'agrandir un petit peu, même si pour le moment, la caméra ne sort pas. Voilà, je vais euh, mettre mes tiles ici en dessous pour qu'on voit bien ici au niveau de la caméra. Bon, voilà. alors Je vais aller jusqu'au bout, ce serait idiot de ne pas, pas aller jusqu'au bout. Et euh, bah, je peux dessiner tout ce que je veux. Alors, ce qu'il me faudrait maintenant, c'est pouvoir dessiner ici, par exemple, cette plateforme. Alors, mon personnage prend deux tiles, ouais, là, c'est parfait. Euh, Celle-ci au centre, voilà, et pour finir une comme ça. Maintenant, il nous reste à tester tout ça. Donc, on lance notre scène et on devrait observer que mon tiles, va, mes tiles vont fonctionner. C'est-à-dire que j'ai bien de la collision. Vous pouvez voir qu'en dessous, si je saute, je me cogne bien et je peux sauter au-dessus sans aucun souci. Voilà. Donc, vous pouvez voir que ça fonctionne très, très bien. Bon. Alors, il y a pas mal de choses à voir. Alors Comme je vous l'ai dit, on peut affecter comme ça euh, de la collision ou pas à nos tiles. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve c'est un point fort par rapport à Unity parce que qu'ici, bah, on peut dire euh, set tiles. Voilà, euh, si je retourne dessus, je peux modifier, euh, lui dire qu'il n'y a plus de collision. Autre, je peux supprimer sa collision. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Ça voudrait dire que si je mets ici une tile dans mon timeout qui est du décor, je pourrais aussi l'utiliser. Vous l'aurez bien compris. Je réimporte, mais je ne mets pas de collision, j'applique que la région. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Euh, ensuite, ce qui est bien aussi, on peut voir que quand je lance ici mon jeu, j'ai de la collision en fait avec ça, c'est tout à fait normal. Alors sur Unity, on peut utiliser ce qu'on appelle les effecteurs et notamment le platform effector 2D. Ce platform effector nous permettrait de passer par en dessous d'une plateforme. Ben, ça on va pouvoir le faire aussi et encore une fois, si vous utilisez un platform effector dans Unity, vous allez devoir... L'affecter euh, au Tile Maps, donc au Tile Maps Collider, et vous allez devoir l'affecter à, à l'entièreté du Tile Maps. Or, ici, on va pouvoir encore dire bah, je veux que ces plateformes-là, en fait, alors le tiles attention, la Tile, c'est la même ici, mais peu importe, je ne peux pas passer par en dessous, en fait, j'aurai toujours de la collision par-dessus, et c'est ce qui m'intéresse. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon Tile Maps, Tile Set, je vais dire ici que euh, Set, ici, euh, Tiles, je clique dessus pour passer en mode collision. Donc, j'ai la collision. Et si vous regardez à droite, vous avez ici « Selected Collision One Way ». Et en fait, vous cliquez tout simplement sur « Activer ». Ça veut dire que cette taille, ça va vous permettre de passer en dessous. Évidemment, on va le faire pour les deux autres. Je pense que vous l'aurez compris. Alors, euh, attention, moi j'ai cherché longtemps après. En fait, par défaut, euh, je pense que l'inspecteur n'est pas plus grand que ça. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Donc, euh, faites attention. Euh, voilà, donc si maintenant on relance le jeu, on va pouvoir observer que maintenant, notre tiles, ben, on peut passer par en dessous. Et ça, c'est fantastique, je peux maintenant utiliser euh, la tiles, voilà, et passer derrière sans aucun souci. Donc c'est un petit plus, pour les jeux de plateforme, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voudrait, euh, et là, ben, on peut voir qu'on l'a fait très facilement avec ici euh, notre, euh, notre time maps Alors on pourrait utiliser le même time map mais euh, pour par exemple... Euh, des décors. Or, je ne vais pas le faire ici. Euh, L'idéal, c'est vraiment de les séparer. Donc là, par exemple, je vais l'appeler ici euh, Tilemap euh, Platforms. Alors, attention aussi. Ici, vous pouvez voir que mon Tileset, si je clique, il n'a pas été enregistré. Donc, je dois l'enregistrer. Donc, je vais faire ici la petite disquette pour pouvoir l'enregistrer. On peut voir qu'il n'existe pas. Alors, j'ai un dossier Tileset. J'avais déjà fait des essais. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'en ai un qui s'appelle décoration. Euh, je vais d'ailleurs essayer de le supprimer. Voilà. Et ici, je vais euh, re... l'appeler plateforme Tileset. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que si vous faites des modifications au niveau de votre taille, n'oubliez pas de cliquer sur le petit ici enregistrer, parce que si vous ne m'enregistrez pas les modifications, je pense que vous allez avoir des soucis. Euh, donc ensuite, ce qu'on va faire, on va créer pour les décors, on va voir très vite comment faire. Moi, euh, ensuite, hors de cette vidéo, je ferai une vidéo, enfin je, je ferai euh, tout simplement, euh, je ferai un petit décor un peu plus euh, avancé, comme en utilisant le même principe. Donc je vais reprendre un Time Maps. Ce tile Maps ici, je vais l'appeler Maps Decoration. Je vais y ajouter un tileset. Je vais euh, tout simplement maintenant euh, cliquer dessus et je vais ici ajouter quelques éléments de décor que je vais retrouver. Il me semble, alors pour revenir en arrière, c'est ici. Je crois que dans les tiles, nous avons ici quelques éléments de décor. Donc on a du grass, du bush, le cactus. Euh, des petits champignons, une plante, alors le roc, euh, ouais, on peut le prendre, on n'aura peut-être pas besoin de collision avec, de la neige, bon, bah tout ça, c'est pas dans l'immédiat, on n'aura pas besoin, donc on va faire ouvrir, ce qui me permet d'avoir tout dedans. Donc je dois refaire la même chose, à la différence, c'est que ce coup-ci, je dois faire tout simplement la région, parce que je ne veux pas de collision avec ça. Donc je prends mes éléments un par un et je leur mets. Alors là, vous allez me dire, bon, là encore, ça peut se comprendre, je prends tout, mais ici par exemple, vous allez me dire, pourquoi je prends tout tout simplement parce que si je prends que cette partie-là, je vais avoir un problème de positionnement. Donc je vais prendre sur la, la, la même taille, voilà. Et euh, bah ça suffira. De toute façon, il n'y a pas de collision en plus, donc c'est vraiment pas gênant. Voilà. En fait, ça fera une case comme ça. Et je ne serai pas embêté. Voilà. La purple, voilà. Et le rock pour terminer. Voilà. Donc je n'ai pas ajouté de collisionneur tout simplement, de collision. Donc maintenant j'ai bien ici sur mon time décoration tous mes objets et je peux bah, par exemple lui décider de mettre un petit alors on peut voir que là ça fonctionne pas justement pourquoi alors on va regarder les bush ça fonctionne alors oui non c'est normal parce qu'ici euh, en fait de nouveau au niveau des selles il faudra le mettre en 128 par 128 mes se font 128 par 128 donc je pense que, voilà, le problème, il était tout simplement là. Donc, je peux mettre un petit champignon de cette couleur-là, ici. Je peux en mettre un autre, là. Je peux mettre un petit peu de, de, de grass, ici. On l'aurait compris, hein. je peux mettre, je ne vais pas trop charger non plus, mais euh, je peux mettre comme ça des éléments. Je peux mettre un petit cactus, un petit cactus, là, euh, une autre fleur. Enfin, voilà, vous aurez compris, ici, que c'est un time lapse Et maintenant, si on lance la scène, on peut voir que, bah, ici, évidemment, je n'aurai pas de collision avec ces objets. Alors, vous pouvez voir que mon personnage passe derrière. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors, on va euh, tout simplement euh, savoir pourquoi. C'est parce qu'au niveau du player, en fait, si euh, vous prenez le time -maps, vous avez ici un Z-index. Le Z-index, est à 0 c'est un petit peu comme l'order in layer sur euh, les tile maps il me semble qu'on n'en a pas alors il y a peut-être autre chose mais euh, en fait ce qu'il y a c'est qu'ici il est à 0 mon player lui il est à moins 1 j'avais fait les essais donc si je le passe à 1 tout simplement en Z index bah, il va passer devant voilà, c'est aussi simple que ça vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué Voilà, maintenant il passe bien devant donc on a ici, euh, bah, on a pu voir comment on peut créer le petit platformer, c'est sympa. Bon, le seul problème, c'est que là, la caméra, elle reste figée. Bah ça, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois, parce que effectivement, euh, si on fait un platformer, la caméra, bah, ça doit être quand même quelque chose euh, qui fonctionne. Donc on va voir comment on peut utiliser cette caméra. Et encore une fois, euh, bah, cette série, je la fais vraiment d'un point de vue euh, par rapport à Unity. La chaîne, elle, elle traite de Unity. Donc j'espère que ça vous plaît de cette manière-là. Vous pouvez voir que c'est assez similaire, je dirais, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence, alors l'inconvénient c'est qu'il faut vraiment passer sur chaque taille alors je sais qu'avec l'ancienne version de Godot on pouvait préparer une scène et la convertir je crois qu'on peut toujours le faire mais j'ai voulu utiliser le système classique. Euh, vous pouvez voir que c'est assez simple quand même, mais c'est assez long. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et vous pouvez voir que vous avez quand même la main euh, sur les collisions, sur euh, le one way. Euh, vraiment, euh, les tiles, en fait, peu importe que vous allez utiliser dans le tile map, vous pouvez voir qu'il y a de la collision ou pas de collision dans le même tile map. Et ça, c'est assez intéressant par rapport à Unity. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, euh, qu'on ne peut pas vraiment faire. Alors ici, on peut le faire. Bon, c'est encore une fois un autre outil, hein mais euh, bah, je trouve qu'il est assez convivial comme vous pouvez le voir, assez simple à utiliser voilà, donc voilà qui vient clore cette vidéo sur Tile Maps alors je vous encourage à créer votre propre petit niveau, moi c'est ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, vous allez certainement avoir un niveau un peu plus euh, construit, mais encore une fois je vais faire quelque chose de simple tout simplement pour ensuite bah, euh, à, ajouter tous les effets euh, qu'on voudrait à un platformer au niveau de notre player, euh, on, va, on va certainement y ajouter des ennemis, enfin on va voir tout ce qu'on peut faire, euh, encore une fois d'un un point de vue en comparaison à unity on peut voir que pour le moment on n'est pas trop dépaysé et je trouve que pour la 2d godot est assez sympathique unity aussi évidemment c'est des outils différents mais euh, bah, c'est pas trop mal je suis pas trop déçu de godot pour pour dans l'immédiat dites moi vous ce que vous en pensez euh, par rapport si vous suivez cette série que vous reproduisez dites moi ce que vous en pensez vous à votre niveau après on peut avoir un ressenti différent mais je trouve que euh, bah, c'est plutôt pas mal donc voilà n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager à continuer avec godot euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui arrivent et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto